Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, laissez-moi vous embarquer pour tout simplement tester vos connaissances sur le code de la route. Vous le savez, je l'ai repassé il n'y a pas très très longtemps et j'ai dû vraiment me former, en tout cas me reformer et actualiser les connaissances que je pouvais avoir. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de partager une série récente, une série avec vous pour savoir aussi à peu près quelle serait votre niveau. Donc si vous êtes en phase d'apprentissage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite si vous voulez vous former avec un vrai niveau comme à l'examen. N'hésitez pas à la fin de cette vidéo à laisser un commentaire avec le nombre de fautes que vous avez eues. Je vous rappelle que si par exemple vous avez eu 37 sur 40 ça veut bien dire que vous avez 37 bonnes réponses et donc trois fautes le code de la route a un petit peu évolué dans le sens où les questions sont différentes par rapport aux années 2010 par exemple aujourd'hui ce qu'on attend de vous c'est tout le temps pareil de faire 5 fautes grand maximum pour pouvoir être reçu. donc 40 questions 5 fautes maximum si vous avez un petit peu plus vous inquiétez pas de toute façon il n'y a rien à gagner il n'y a rien à perdre et honnêtement, la série, ben, je vais la faire avec vous. Vous allez voir que peut-être, je vais moi aussi me tromper et c'est pas très très grave. Donc petite précision qui est quand même importante, on va faire un mode pédagogique. Ça veut dire que vous allez avoir une question et une réponse. Une question, une réponse. Vous n'avez pas les 40 questions et les 40 réponses. Une question, une réponse. Et la correction, je la fais avec vous. Si vraiment je me trompe, eh ben, je laisserai tout simplement la correction parler à ma place. Donc n'hésitez pas à prendre une feuille, un stylo, n'hésitez pas à vous installer confortablement. On est parti, let's go Allez vous voyez donc je viens de me connecter sur le site prépacode npc.fr donc c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le numéro 1 dans la préparation du code de la route. Moi personnellement je me suis formé uniquement avec ce site internet. Donc je travaille depuis maintenant plus de 13 ans avec ce fournisseur. Et pour moi il a, il a vraiment les dernières questions d'actualité, j'ai jamais été déçu. Vous allez voir un petit peu comment le site fonctionne. Je trouve qu'il prépare vraiment assez bien à l'examen du code de la route. Donc là, tout simplement, j'ai mis mon identifiant, mon mot de passe, je vais me connecter. Ce site Internet, ce n'est pas une collaboration, c'est tout simplement un fournisseur avec qui je travaille et je mets moi-même sur mon site Internet des produits de ce fournisseur à disposition. Donc je me connecte, je n'ai pas besoin d'enregistrer tout ça. Donc là, c'est tout simplement en fait mes derniers résultats. Bon, au niveau de la courbe de progression, euh, la dernière, je ne l'ai pas fini ici. Vous voyez par exemple, quand je suis au-dessus de la ligne verte, ça veut dire que finalement, c'est plutôt pas trop trop mal. Donc juste, et ce n'est pas pour ma défense, mais ici, ce n'est pas moi qui ai réalisé ces trois séries de codes de la route, d'accord Moi, je suis vraiment, hop, ici sur la ligne qui a été presque la plupart du temps toujours au-dessus du trait vert. Sauf, vous voyez par exemple, le 26 mars 2023 où j'ai fait 8 fautes. Et le 26 mars, où j'en ai fait 8 aussi, parce que finalement, je faisais n'importe quoi. J'étais en même temps en train de regarder mon téléphone, une vidéo sur YouTube, et en même temps de faire du code, ce qu'il ne faut absolument pas faire, évidemment. L'avantage de ce site internet, c'est que ici vous avez aussi des examens blancs. Vous pouvez lancer une série pour revoir uniquement vos difficultés. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. On va lancer une série d'entraînement. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. C'est qu'en fonction de mes difficultés, l'ordinateur, en tout cas le site internet, est capable de, de me proposer une série en fonction de mes lacunes. Vous voyez que ici, je retrouve les 10 thèmes du code de la route. Et que là où j'ai, par exemple, eu le plus de mal, c'est sur les notions diverses. Vous voyez, on me propose d'ailleurs... En cliquant dessus de faire une série de 10 questions pour pouvoir renforcer mes connaissances moi ce que je dis personnellement à mes élèves c'est de ne pas être en dessous des 70% ici parce que si vous passez l'examen et que vous êtes en dessous des 70% ça veut dire quelque part que vous risquez surtout de ne pas l'avoir ici j'ai par exemple tout mon historique donc ce que je vous propose sans plus tarder c'est de lancer tout de suite une série d'entraînements. n'oubliez pas vous prenez une feuille un stylo 40 questions 5 fois maximum on voit ce que ça donne Question... Dans un virage, je circule au maximum de la vitesse autorisée. Réponse A. La force centrifuge me pousse vers l'extérieur. Réponse B. J'adapte l'allure. Réponse C. Donc là, vous avez le vrai temps imparti le jour de l'examen, environ 20 secondes. Je vous laisse le temps de répondre. Et vous allez voir tout de suite la correction. Ok, donc là, ça veut dire que, par exemple, j'ai 1 sur 1. Une petite explication par rapport à ça. Bah, admettons que ici je sois limité à 80 km h Si vraiment j'arrive à 80 km h la force centrifuge, c'est la force qui va me pousser vers l'extérieur du virage. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux adapter l'allure. Okay et puis, répondre aussi la réponse B. Je vous rappelle que tout ne peut pas être juste et tout ne peut pas être faux. d'accord C'est important aussi de retenir ça ça, c'est un travail indispensable parce que si je trouve cette question compliquée, ici, le fournisseur me permet de voir qu'on est dans le thème de la législation. Donc, si je me trompe beaucoup sur ce type de questions que je les trouve compliquées, ça va me permettre derrière de pouvoir travailler efficacement. On continue. Question numéro 2. Je circule à 70 km heure. J'augmente la distance de sécurité. Réponse A. J'attends pour dépasser. Réponse B. Je dépasse immédiatement réponse C. Cette fois-ci, en étant le thème des autres usagers, toujours pareil, il reste 10 secondes pour répondre. Je vous laisse choisir. Et automatiquement, ça valide. Je dois toujours. Ok, donc ici on est à 70 km h la distance de sécurité elle n'est pas terrible en fait. Quand vous êtes à 70 km h il vous faut environ 42 mètres entre vous et le véhicule de devant. 42 mètres c'est presque la moitié d'un stade de foot on va dire. Là ça se voit finalement que ma visibilité elle est mauvaise à cause de ma distance de sécurité qui est insuffisante. Ça veut dire que je vais attendre pour dépasser vu que je n'y vois pas. ok Et je vais augmenter un petit peu plus cette distance. On y va Question numéro 3. L'intervalle de sécurité est insuffisant. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je conserve cette allure. Réponse C. Je conserve cette distance. Réponse D. Donc cette fois-ci, on est dans le thème du conducteur. C'est vrai que peut-être que vous ne le savez pas, mais vous avez 4 questions obligatoires aujourd'hui sous format vidéo. Encore une fois, je suis à 70, on vient de le dire. Il me faut 42 mètres entre moi et le véhicule devant moi. Concrètement, ils n'y sont pas. On pourrait se dire qu'entre ces deux pointillés, par exemple, vous avez seulement 10 mètres. Donc effectivement, on le voit bien, c'est pas bon. Ça veut dire qu'ici, on met la réponse A. Et vu que c'est pas bon, bah, il va falloir ralentir. Question numéro 4. Ce passage à niveau est équipé de barrières à fonctionnement automatique. Réponse A. Se situe à 150 mètres environ. Réponse B. Est surveillé par un agent sur place. Réponse C. Donc là, on est dans le thème de la route. Un thème qui pose problème. Hein. Honnêtement, le jour de l'examen, vous avez pas mal d'échecs suite à ce thème-là. Je vous conseille de bien le travailler. Allez, donc là en fait, dès que vous avez un signal automatique, ça veut dire que vous avez deux lumières clignotantes, vous allez avoir une sonnerie et puis aussi des demi-barrières, c'est-à-dire tout simplement une barrière qui va prendre qu'une voie et pas toute la route. Ok Donc on va mettre la réponse A et comment j'ai pu deviner les 150 mètres C'est un trait rouge hors agglomération, c'est 50 mètres, fois 3, on va l'avoir à peu près à 150 mètres. Question numéro 5. Les premiers effets de l'alcool se font ressentir à partir du troisième verre, réponse A, à partir du deuxième verre, réponse B, dès le premier verre, réponse C. Donc, que vous soyez buveur régulier ou occasionnel, même si vous le ressentez un petit peu moins quand on a l'habitude, on va dire, de boire, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du premier verre d'alcool, vous allez déjà avoir des effets sur votre conduite. Okay c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit aux jeunes conducteurs de boire zéro verre d'alcool pour être sûr. Question numéro 6. Suite à un accident, j'envoie le constat à mon assureur dans un délai de deux jours. Réponse A. De 5 jours, réponse B. De 7 jours, réponse C. Notions diverses. Vous avez vu, c'est le thème sur lequel j'avais du mal. Donc si je devais repasser le code, je travaillerai beaucoup plus celui-là. Donc, c'est la bonne réponse. Si vous avez un vol de votre véhicule, ça sera 48 heures, soit deux jours. Mais si vous avez un accident, à ce moment-là, ça sera 5 jours ouvrés, c'est-à-dire hors week-end et jours fériés. Question numéro 7. Pour limiter le risque de panne, je contrôle les niveaux une fois par an. Réponse A. Régulièrement. Réponse B. Uniquement lorsqu'un voyant rouge s'allume. Réponse C. Question mécanique, donc on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça vaut le coup d'avoir quand même quelques notions. Donc régulièrement doit être la bonne réponse et j'ai même envie de vous dire à peu près une fois par mois ou avant un long trajet. Une fois par an on aurait le temps de mourir et uniquement lorsqu'un voyant rouge s'allume, honnêtement ça serait un petit peu dommage. J'ai envie de vous dire, mais ce n'est pas non plus une preuve, que souvent, quand vous avez ce mot-là uniquement, quand vous avez obligatoirement, bah faites attention parce que finalement, euh, c'est souvent ce que vous appelez-vous des pièges. Hein. Question numéro 8. Cette conductrice qui installe ses enfants dans le véhicule se met en danger Réponse A. Gêne les autres usagers Réponse B. Est en sécurité Réponse C. Donc là, cette lettre veut dire « précaution à prendre avant de quitter un véhicule ». J'ai oublié de répondre, ben, je suis complètement idiot, j'étais en train de, de focaliser pardon, euh, sur, la, sur la conductrice. J'étais dans la lune, pardon. Donc en fait, oui, elle se met en danger parce qu'elle est côté route et gêne les autres du coup, parce que ça va les obliger à ralentir. En fait, ici, on est plutôt en train de vous conseiller de faire monter les enfants côté trottoir. Okay je suis vraiment idiot, moi, je n'ai même pas répondu n'importe quoi. Et bien voilà, une faute. Bravo Anthony Question donc, faites pas comme moi. Lorsque je transporte un enfant, je vérifie son installation. Réponse A. J'ajuste sa ceinture. Réponse B. Je le laisse s'installer seul. Réponse C. D'un côté, il ne faut pas que je réponde trop vite non plus pour vous laisser vraiment jouer le jeu de répondre aux questions. Mais il ne faut pas que j'oublie non plus de répondre. Allez Donc, je suis garant de sa sécurité, notamment dès qu'il s'agit d'un enfant, à moi de vérifier son installation et à moi aussi d'ajuster sa ceinture. Attention avec les enfants qui sont parfois de bons comédiens et qui, vont dire, et qui vous diront parfois « je suis bien attaché » alors que ce n'est pas forcément vrai. Okay? On aime nos enfants, protégeons-les et surveillons-les. Question numéro 10. À 80 km h partant de pluie, la distance d'arrêt est d'environ 20 mètres. Réponse A. 50 mètres, réponse B. 95 mètres, réponse C. Donc tout ça, je l'explique vraiment beaucoup plus en détail dans ma formation code, ma formation sprint, qui permet vraiment de transformer les mois en semaines, un accélérateur de formation. En fait, je peux vous l'expliquer un petit peu euh, d'une autre manière. D'ailleurs, ce n'est pas trop mal ce qu'ils vous disent là. C'est que je vais prendre la distance d'arrêt sur sol sec, c'est-à-dire je prends le chiffre des dizaines que je multiplie par lui-même, donc 8 x 8, 64, mais aujourd'hui, on vous dit bien qu'il pleut. Donc je prends la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec, que je viens rajouter donc 64 mètres quand il fait beau la moitié de 64 c'est 32 64 plus 32 ça fait 96 ok donc soit on est plutôt bon en maths soit on a plutôt bien compris ou alors on peut souvent se dire aussi que c'est les chiffres les plus gros tout simplement pour vous sensibiliser souvent d'accord c'est pas une preuve mais souvent encore une fois si vous voulez plus de détails et d'explications n'hésitez pas à aller voir ma formation code Question cette étiquette à poser sur un poids lourd indique qu'il transporte des produits laitiers, réponse A, qu'il transporte des matières dangereuses, réponse B, la catégorie de matières dangereuses transportées, réponse C, qu'il transporte des produits alimentaires, réponse D. Donc, « eu de autres usagers ». Cette étiquette indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. Les numéros indiquent la catégorie des matières dangereuses transportées. Lorsque je suis témoin d'un accident appliquant ce type de véhicule, je communique les numéros au secours, ce qui leur permet d'adapter leur intervention. Donc ça veut dire concrètement que si un jour il y a un accident avec un poids lourd et que vous devez contacter les secours, sachez qu'il faudra leur transmettre ces numéros pour pouvoir leur dire d'envoyer les secours adaptés, les moyens adaptés. C'est pas pareil un camion qui transportera du lait ou un camion qui transporte du carburant par exemple. Donc là évidemment, les plaques oranges c'est des matières dangereuses, ok donc il fallait mettre B et C. Question numéro. Le covoiturage permet de réduire les frais de déplacement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, catégorie E qui veut dire environnement, écologie. J'ai encore failli oublier de répondre. Donc Évidemment que oui, parce que quand vous mettez quelqu'un à bord de votre véhicule, vous prenez qu'un véhicule pour plusieurs conducteurs. Vous divisez alors les frais de carburant et les péages, si jamais il y en a. Question numéro 13. En présence d'une victime d'accident, pour contacter les secours, je compose de préférence le 17, réponse A, le 15, réponse B. Donc là, vous avez une question sur les premiers secours et vous n'en avez qu'une. Vous allez voir qu'il n'y en aura pas d'autres. En fait, c'est pas possible. Pourquoi Donc en appelant le 15, vous atterrissez directement au SAMU. Ça veut dire que c'est eux qui vont pouvoir déterminer est-ce qu'ils en... est qu se déplacent ou pas. C'est eux qui vont évaluer la gravité de l'accident. Maintenant, le 17, sachez qu'ils ne se déplacent pas tout le temps. Ils vont surtout se déplacer si jamais il y a des... Blessés ou détuer. Si c'est que de la carrosserie, ils ne se déplaceront pas. Question numéro 14. Pour limiter l'éblouissement, je ralentis. Réponse A. Je maintiens l'allure. Réponse B. Je baisse le pare-soleil. Réponse C. Je ferme les yeux. Réponse D. Donc concrètement, c'est le type de question où certains vous diront ben c'est logique. Mais la logique, sachez qu'on n'a pas la même. Tout le monde est différent, donc du coup, il faudra voir ce que vous faites. Évidemment, on va commencer à ralentir, histoire que les yeux puissent de nouveau s'habituer à la lumière. Et on va anticiper en baissant déjà le pare-soleil. Je vous déconseille vraiment de fermer les yeux et de maintenir l'allure. Dès qu'il y a un danger, on va automatiquement ralentir. Question numéro 15. La profondeur des sculptures modifie l'adhérence du pneumatique. Réponse A est sans incidence sur la conduite, réponse B, ne doit pas être inférieure à 1,6 mm, réponse C. Et oui, ici vous avez ce qu'on appelle des témoins d'usure qui mesurent 1,6 mm. Ici vous avez la bande de roulement, donc à force de rouler, la bande de roulement diminue. Si elle est inférieure aux témoins d'usure ici, il faut changer le pneu. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que vous risquez l'aquaplanage, c'est-à-dire de perdre le contact avec le sol. Question numéro 16. Le taux d'alcool varie selon le sexe Réponse A. Le type d'alcool Réponse B. Le poids Réponse C. Quelque... Donc prenons l'exemple d'un bar, c'est exactement ce qu'ils allaient vous dire ici. Si vous avez par exemple ces trois alcools, quel que soient le les centilitres, quel que soit le degré, les doses de bar sont toutes égales. En réalité, à l'intérieur, vous avez la même quantité d'alcool pur. Ça veut dire que ça va varier en fonction du sexe. Les hommes et les femmes n'ont pas la même quantité d'eau à l'intérieur du corps humain. Et puis aussi du poids. La corpulence joue beaucoup. Question numéro. 17. Le conducteur du véhicule gris souhaite quitter son véhicule. La situation est sans risque. Réponse A. Présente des risques. Réponse B. Donc normalement c'est la réponse B, à vous de prendre vos, préca... vos précautions pardon, dès que vous ouvrez la portière. Ici on aurait dû vérifier le rétro l'angle mort et prendre la décision est-ce que oui ou non c'est le bon moment de le faire. Donc là on est dans l'équipement du véhicule, l'équipement de sécurité. C'est d'ailleurs sur ça hein, que je m'étais trompé à l'examen, je ne sais pas vraiment sur quoi. Donc vous le savez peut-être, vous êtes responsable de vos passagers jusqu'à leurs 18 ans. Mais comme j'aime bien le rappeler, c'est pas parce qu'ils sont majeurs qu'on n'en a rien à faire de eux. Souvent les gens qui montent dans notre véhicule, bon, on les aime bien, on n'a pas envie qu'ils se blessent, on n'a pas envie qu'il leur arrive du mal. Donc évidemment à vous de vérifier s'ils sont correctement installés. Question numéro 19. Le temps de réaction d'un conducteur est un... Imp... Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, encore une fois, hein, vous savez que le temps de réaction, c'est le temps que vous mettrez à réagir. Il peut être modifié, donc par conséquent, il n'est pas invariable. Il suffit que vous preniez un petit peu d'alcool, un, un peu petit peu de drogue, par exemple. Évidemment, vous n'allez que rallonger votre temps de réaction. Allez, on est à la moitié. bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Mon allure est adaptée. Réponse B. Mon allure est inadaptée. Réponse C. J'aborde une intersection. Du coup, je ne sais pas si vous avez bien compris la situation, mais il faut se dire que ici le feu ne fonctionne pas. On va donc tenir compte du panneau. Et le panneau, je ne sais pas si vous l'avez vu, dit bien que vous n'êtes pas prioritaire parce que vous devez céder le passage, j'imagine ici, aux gens arrivant à droite. Ici, vous êtes presque au maximum de la vitesse autorisée, vous n'avez aucune visibilité. La vitesse est donc inadaptée. Circuler avec une plaque d'immatriculation illisible est sanctionné d'une amende réponse A, d'un retrait de points du permis de conduire réponse B, d'une annulation du permis de conduire réponse C. Donc encore une fois j'aime bien rappeler que avoir des plaques illisibles parce que par exemple on a roulé dans la boue, c'est pas la même chose que d'avoir des fausses plaques d'immatriculation. Okay vous devez être avec un véhicule adapté, homologué et propre, à vous justement de faire attention sinon malheureusement vous risquez une simple amende. 022. Le dépistage de drogue est obligatoire en cas d'accident corporel Oui, réponse A. Non, réponse B. Mortel oui, réponse C. Non, réponse D. Normalement, c'est les deux. Dès qu'il y a un accident, on va automatiquement vérifier si la personne était sous l'emprise d'alcool ou de drogue. En fait, on vérifie surtout est-ce qu'elle était dans son état normal Je suis autorisé à dépasser le cycliste. Réponse A. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre. Réponse B. Je laisse un intervalle latéral d'au moins 1 mètre 50. Réponse C. On parle encore une fois, vous avez vu des autres usagers. Donc 5 questions obligatoires le jour de l'examen Normalement, vous avez le droit de dépasser puisqu'il n'y a pas de marquage au sol et on laisse un mètre minimum entre lui et moi parce qu'on est en agglomération. Si vous êtes hors agglomération, votre vitesse étant plus élevée, vous devez laisser plus de distance, soit 1,50 mètre. 24. Lors de l'achat de pneumatiques neufs, je favorise les pneus signalés par les niveaux verts. Réponse A. Émettant le moins de décibels. Réponse B émettant le plus de décibels Réponse C. Donc encore une fois, quand vous achetez un véhicule neuf, vous avez l'obligation d'avoir une étiquette énergie. On vous renseigne sur le nombre de décibels, sur l'adhérence sur sol mouillé, et puis aussi ici sur la consommation de carburant. Donc en fait, plus vous allez être dans les niveaux verts, ben mieux ce sera. Donc réponse A. Et puis aussi, on va chercher à avoir le pneumatique qui fait le moins de bruit possible. Je vous rappelle que vous avez de la pollution aussi sonore hein, en ville. Question numéro 25. Ce témoin indique une crevaison ou une baisse de pression d'un pneu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, voyons orange qui indique justement un dysfonctionnement du véhicule. Ici, vous avez soit un véhicule avec un pneu crevé, soit un pneu avec une pression trop faible. Ça veut dire que l'arrêt n'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez continuer évidemment à rouler, mais faites attention à ne pas vous mettre en danger. 026. Je m'arrête. Réponse A. Je ralentis et je m'éloigne du bord droit. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je sers à droite. Réponse D. Donc encore une fois, vous êtes sur la route. Thème de la route. Vous avez justement à droite des travaux. Ça veut dire que même si vous n'avez pas de limitation de vitesse plus basse, bah, il faudra quand même ralentir. Et évidemment, éloignez-vous toujours du danger. Ici, vous pouvez avoir des portières qui s'ouvrent et évidemment du personnel de chantier qui traverse. Numéro 27. J'adapte la vitesse uniquement parce que la signalisation l'indique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc en conduite, on vous demandera toujours de réfléchir. Soit vous pouvez râler parce que c'est limité à 30, c'est vrai. Soit vous pouvez aussi essayer de réfléchir. Et j'imagine que dans cette situation, il y a de bonnes raisons de descendre la limitation de vitesse à 30. Souvent, le 30 est accompagné de ralentisseurs. On donne l'exemple des parcs pour enfants, des écoles, des collèges, des cinémas. Numéro 28. Je mets le pied face au frein. Réponse A. Je dépasse le bus. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. J'allume les feux de détresse. Réponse D. Donc un véhicule garé à droite, on le voyait bien grâce à son clignotant, il est dans sa voie d'ailleurs de bus et même sur son arrêt. Ça veut dire que je vais dépasser le bus, certainement pas à 50 km h mais surtout en mettant le pied au-dessus du frein, parce que évidemment ici, vous pouvez avoir des piétons qui se mettent à traverser. Attention aussi, vous êtes suivi d'assez près. Je vous conseille de faire quelques appels de feu stop. Numéro 29. Commettre un délit de fuite. Après avoir créé un accident mortel, est puni de 7 ans de prison Réponse A. De 3 ans de prison Réponse B. D'une amende de 100 000 euros Réponse C. D'une amende de 75 000 euros Réponse D. Donc voilà vraiment le type de questions sur lesquelles on peut bloquer. Vous êtes dans ce qu'on appelle les notions diverses. Vous avez vu que moi, c'était un petit peu mon talon d'Achille. À vous de voir si vous êtes meilleur que moi. Plus l'infraction est grave, plus la sanction est lourde. Commettre un délit de fuite sans avoir entraîné de décès est puni d'une peine de prison de 3 ans et d'une amende de 75 000 euros notamment. Si l'accident est mortel, la sanction est plus lourde. 7 ans de prison et une amende de 100 000 euros en plus des autres sanctions. Donc là, vous voyez, je ne suis pas plus fort que vous, mais j'ai fait vraiment par déduction. On vous dit que vous avez eu un accident, vous avez tué quelqu'un finalement. Vous êtes parti pour ne pas assumer. Souvent, les infractions vont être punies du maximum, c'est-à-dire 7 ans et 100 000 euros d'amende. Question numéro 30. Les panneaux sont plus grands. Sur route, réponse A. En ville, réponse B. Sur autoroute, réponse C. J'ai envie de vous poser la question, où est-ce que vous roulez le plus vite Bien évidemment, c'est sur autoroute à 130 maximum, donc vous avez intérêt à avoir les informations encore plus tôt. C'est pour cette raison que les panneaux sont encore plus grands. Question numéro 31. Sont obligatoires à bord du véhicule une roue de secours Réponse A. Un triangle de présignalisation Réponse B. Un gilet haute visibilité Réponse C. La notice d'utilisation du véhicule, réponse D. Un peu de mécanique. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, il reste 9 questions. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on se relâche un petit peu. Attention, on a tendance à faire pas mal de fautes sur la fin. Donc, à l'intérieur de votre véhicule, vous mettez strictement ce que vous voulez, mais d'indispensable, vous aurez besoin d'un gilet à proximité du conducteur et surtout un triangle. Le reste n'est pas obligatoire. Numéro 32. Les forces de l'ordre effectuent le dépistage de l'alcoolémie avec un éthylomètre Réponse A. Un éthylotest chimique ou électronique Réponse B. Donc tous ces mots se ressemblent, hein, on est bien d'accord. Allez, on fait quoi, on fait quoi Ok, je vous écoute. Évidemment, d'abord, on passe par un éthylotest, c'est-à-dire que l'éthylotest dira si oui ou non on est positif à l'alcool. Si jamais c'est le cas, malheureusement, vous allez souffler dans un éthylomètre qui va mesurer avec précision votre taux d'alcoolémie, et en fonction de ça, évidemment, il y aura des sanctions. Question L'engin de chantier manœuvre pour descendre de la remorque. Le conducteur du véhicule gris doit serrer à gauche, réponse A, klaxonner, réponse B, serrer à droite, réponse C. Donc si on part du principe qu'on doit toujours s'éloigner du danger, normalement, vous devriez avoir mis la réponse C. De chantier est en train de... On est d'accord, à tout moment, il pourrait basculer, surtout que là, regardez bien. On ne va pas douter de lui, mais il est vraiment proche de la route. Numéro 34. Je souhaite me placer derrière le camion. J'attends pour actionner le clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends pour changer de voix. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc en conduite, à trois grands principes. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Je contrôle les rétroviseurs à plusieurs reprises de manière à évaluer les distances et les vitesses des autres usagers. Je détecte ici la présence de ce véhicule juste à côté de moi. J'attends pour actionner le clignotant et pour changer de voie. Donc oui, je suis idiot parce que finalement, c'est exactement ce que je voulais dire. En conduite, donc trois grands principes, ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Ça veut dire que vous avez vu, moi j'ai mis oui et oui. Donc j'attends pour actionner le clignotant. J'avais mis non, mais pourquoi j'ai mis ça je voulais mettre oui autant pour moi et j'attends pour changer de voix oui. Donc voyez c'est marrant parce que ça je pense que ça arrive à tout le monde quand on apprend finalement à répondre au code de la route, au code de la route et finalement je vous ai dit que il fallait faire attention aux dernières questions, on avait tendance à se déconcentrer et honnêtement je suis complètement déconcentré pour ces dernières questions. Donc j'avais la réponse en tête et finalement j'ai tapé l'inverse, je ne sais pas pourquoi. Attention à ce genre de fautes, finalement qui sont un peu stupides, mais tant pis pour moi, c'est ma faute. Question nu. 35. Certains véhicules sont équipés d'un système de plage de couleurs au niveau du tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Indiquant la consommation instantanée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Certains véhicules comportent un système de plage de couleurs au niveau du tableau de bord. Les indications de couleurs, du vert au rouge, donnent des informations sur la consommation. Les ordinateurs de bord qui équipent désormais tous les véhicules récents indiquent la consommation instantanée en litres aux 100 km parcourus. Ces deux systèmes guident le conducteur vers une conduite apaisée, moins énergivore. Allez, on s'accroche plus que 4 questions. Question numéro 36. La ceinture de sécurité pour les passagers est utile à vitesse élevée uniquement, réponse A. Même à faible vitesse, réponse B. Non, je blague. Hein? Donc la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire depuis très longtemps à l'avant et à l'arrière, seulement depuis 1990. Il faut juste se dire que dès 20 km h un choc peut devenir mortel. Évidemment, attachez-vous. Question numéro 37. Un appui tête bien réglé, c'est le haut de l'appui tête qui dépasse la tête. Réponse A. Qui arrive au sommet de la tête. Réponse B. Qui est en dessous du sommet de la tête. Réponse C. Le réglage de l'appui-tête est très important à l'avant la, la et à l'arrière, parce qu'évidemment s'il dépasse ben, ça ne sert pas à grand-chose, mais s'il est trop bas, imaginez les appui-têtes arrière, ils vont venir en fait blesser carrément le conducteur au niveau des cervicales, et évidemment ce n'est pas le but. Au 38, les capacités de conduite augmentent avec l'âge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ils aiment beaucoup, beaucoup jouer là-dessus. Augmente, diminue, ça, ils adorent. À vous d'être attentifs à ce qu'on vous demande. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Quand on vieillit, on a tendance à avoir une vue peut-être moins bonne, à moins bien entendre. Et donc, ça peut parfois être plus compliqué de prendre des décisions en conduite. Vous voyez ici, ce n'était pas augmenter finalement, c'était surtout diminuer. Question numéro 39. Désirant tourner à gauche, j'attends seulement que le tramway soit passé. Réponse A. Que le tramway soit passé et les feux éteints. Réponse B. Vous voyez les tramways, les feux, ça fait partie du thème de la route Donc un passage de tramway, c'est exactement la même chose qu'un passage à niveau, sauf qu'il n'y a pas de barrière. Si je vais tout droit, il n'y a aucun problème, mais si je vais à gauche, je devrais attendre que les feux s'éteignent. Parce qu'ici, vous n'avez pas forcément un tramway qui va passer, il pourrait tout simplement y en avoir aussi un deuxième. Donc surtout, pas de précipitation. On termine. Question numéro 40. Les pneumatiques ne se déforment pas dans les virages. Réponse A. S'usent toujours de façon uniforme. Réponse B risque d'éclater s'ils sont sous-gonflés. Réponse C. Les pneumatiques sont les seuls éléments du véhicule en contact avec le sol. Ils subissent bon nombre de torsions dans les virages notamment. Le sous-gonflage le surgonflage, un mauvais réglage du parallélisme, etc. sont autant de raisons qui font que l'usure d'un pneumatique n'est pas toujours uniforme. Lorsque le pneumatique est sous-gonflé, il se déforme, s'échauffe et le risque d'éclatement augmente. C'est dommage qu'on n'ait pas eu une petite explication sur ça, parce que finalement, je me suis laissé avoir. Je pensais notamment que le pneu avant droit est souvent le pneu qui s'use beaucoup plus rapidement que les autres sur un véhicule, notamment parce que dans un rond-point, on part toujours de droite à gauche, quelle que soit la direction qu'on choisit, ce qui fait que finalement, l'usure, elle est vraiment plus importante chez ce pneumatique. Toujours est-il que vous avez vu le résultat, vous l'avez en fait ici. Donc Moi, j'ai eu 37 sur 40, ça serait bon pour l'examen, mais ça veut dire aussi que j'ai j'ai fait trois fautes. Alors la dernière, euh, parce que je ne savais pas spécialement la dernière faute. Vous voyez, si je clique dessus, je l'ai là. Cette réponse-là, j'ai pensé à tort que c'était une bonne réponse et je me suis trompé. Par contre, la question 34 et la question 8, bah, c'est bien fait pour moi. Parce que finalement, j'étais n'étais pas concentré. Vous avez vu, j'ai n'ai pas de chance finalement avec les questions 8. Et j'avais qu'à prendre le temps de répondre. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que ici, vous voyez, on peut aller directement sur... La question 34, par exemple, parce que je l'ai eu faute. Je peux ensuite regarder ce que moi j'ai mis, B et D, et finalement c'était la réponse A et C. Et puis s'il faut aussi, je peux venir réécouter la réponse ici. Ce que je trouve en tout cas assez judicieux dans l'apprentissage du code de la route. Voilà, n'hésitez pas maintenant à me mettre vos résultats dans les commentaires. Pas de triche, vous avez vu, j'ai fait trois fautes. Ce n'est pas si bon que ça, hein, d'ailleurs, moi qui fais quand même régulièrement du code... Vous avez vu que c'est ralent. on fait des fautes parfois par inattention, mais c'est pour ça aussi que ça demande vraiment de la réflexion et du travail. On se revoit bientôt les gens dans une prochaine vidéo. A plus les gens.